Bonsoir, euh, ravie d'avoir vu en avant-première, très bon film, euh, surtout le rôle de la jeune fille euh, sur la fin vraiment euh, talentueuse. J'étais ravie de participer à cette soirée et de voir en avant-première, très beau film, je conseille euh, vivement. Merci beaucoup. Merci. Le film était super, euh, on s'est régalé. Une vraie euh, bonne adaptation au cinéma et à voir, euh, je le conseille à tout le monde. C'était très bien, le film était très bien. Super, bon, super, excellent. Vu, euh, tout, non, non, c'était vraiment super bien. Ah, magnifique et plein de sensibilité. Et franchement, je recommande à tous de venir le voir. J'ai adoré la, la jeune actrice qui, qui a vraiment un rôle superbe et qui le, qui le joue parfaitement et qui est vraiment très intégrée dans, dans tout le film, dans toute cette situation très particulière. Euh, et qui, qui nous montre qu'il euh, y a besoin de, de plus d'humanité et de, et de, comment ça s'appelle, d'amour entre, entre les gens et que souvent ils se réfugient soit dans l'alcool, soit dans, soit dans la drogue alors qu'ils peuvent trouver une solution tout à fait différente. On s'en était une dizaine comme ça, à passer des vacances dans le sud d'ailleurs, euh, sur la côte bleue à Marseille et, euh, et, et je leur ai dit voilà je viens d'écrire cette pièce, euh, est-ce que ça vous dérangerait de, de, de la lire avec moi puisque la plupart de mes amis étaient comédiens comme comme Juliette et puis comme d'autres et, euh, et et puis moi je pense peut-être à jouer dedans, est-ce que ça vous dérangerait aussi de, de me dire ce que vous en pensez euh, si vous pensez que c'est une bêtise ou pas et on se met autour de la table et puis je dis bah ben, voilà t'as qu'à lire toi et puis toi puis Juliette bah, t'as qu'à lire Katia et puis, euh, puis Marika t'as qu'à lire Justine et puis on commence à lire, et en fait, euh, au bout de 30 minutes, on était en train de pleurer. Et euh, tous, hein, vraiment, Juliette, moi, Marika, les, les, les spectateurs, tout ça, ouais. et, et, euh, et à la fin de la lecture, je me suis dit, bon bah, j'ai en fait, j'ai trouvé euh, l'essentiel de mon casting, j'ai déjà ma Katia et j'ai déjà ma Justine, euh, et, euh, et on a créé la pièce ensemble en janvier 2020, en se disant euh, bon voilà euh, ça va être une aventure euh, chouette et puis euh, et puis euh, la pièce euh, a commencé euh, ça, ça a marché euh, très fort et et, euh, et dès le début euh, plein plein d'amis euh, m'ont dit euh, professionnels ou non euh, du cinéma d'ailleurs m'ont dit mais faut que tu en fasses un film faut que tu en fasses un film c'est vraiment un film je dis ah, bon vraiment bon moi je voyais vraiment ça comme une pièce mais à force j'ai fini par me laisser convaincre en me disant bah j'écrirai ça un jour je, quand j'aurai le temps, euh, mais là vraiment j'ai pas le temps, c'est le début de la pièce, on est parti pour jouer pendant un an ou deux là, et puis trois mois plus tard, euh, confinement, et là, tous les théâtres se sont fermés. Euh, donc, je me suis retrouvé avec du temps, et euh, c'est là que j'ai écrit l'adaptation le, le, en scénario. Et, euh, et puis, on, en fait, euh, notre plan euh, depuis le début, à, à mes associés et moi, Benjamin Belcourt, euh, camétor de Acme Films, et puis euh, Gaël Cabo et Boris Menza de, de Full Dawa, il, il est Gaël, qui est juste là. C'était euh, de le faire avec les actrices de la pièce, et, euh, et, et avec moi aussi. Et, euh, Sauf que. Il ne, il ne nous le disait pas pour ne pas nous décevoir parce qu'un film ne se monte pas euh, normalement avec les acteurs du théâtre. C'est très compliqué dans l'économie du cinéma encore aujourd'hui de pouvoir emmener des comédiens de théâtre méconnus du grand public, en tout cas du public de cinéma, au cinéma. Donc Alexis, moi je l'ai eu pendant le confinement, il me disait, je suis en train d'écrire le scénario, mais que ce soit clair, évidemment, c'est pas avec vous. Je dis, bah oui, oui, évidemment. Hein. Et en fait, secrètement, il montait ça, euh, puisque c'était son désir du début, et donc à l'image de, de son amour pour la troupe et pour les comédiens, il s'est dit, non, non, mais par contre, si on le monte cette fois-ci, je vais tout faire pour que ce soit avec la, la distribution, original on est là, hein, vraiment, on n'est pas du tout pressé. Le film part d'une émotion puisqu'il puisqu est né d'une rupture. Euh, et euh, et l'envie, c'était de, de, de, de, de raconter un peu les, les émotions qu'on traverse à travers la perte de l'amour, le deuil, etc. Mais comme euh, j'ai pas un naturel, on va dire, défaitiste ou, ou profondément... Euh, euh, dépressif. dépressif. Euh, je pense que j'avais envie qu'à travers tout ça, il y ait, y ait, une, y ait un, un rire de désespoir, il y ait une énergie, il y ait un humour de résistance. Euh, et donc euh, ces personnages à qui il arrive des choses horribles, euh, en fait, euh, ont en eux quelque chose qui fait que... Ils ont, euh, ils ont un sarcasme, ils ont une ironie de la vie et, et c'est ce qui permet aux spectateurs de ne pas plonger dans, dans la dépression et de, et de rire avec eux et donc de garder une certaine distance euh, à travers ce mélodrame ou cette comédie dramatique. Moi je ne fonctionne jamais par thème, euh, je ne me dis jamais allez je vais parler de, euh, du cancer ou je vais parler euh, de l'homosexualité. Ou... Non, euh, moi c'est l'idée en fait qui mène euh, à l'histoire et à cette histoire euh, euh, vont, va, va se joindre des personnages. Euh, L'idée de départ, c'était qu'au moment où euh, Katia, euh, 12 ans après, euh, se retrouve à, à devoir à abandonner sa fille, puisqu'elle elle est condamnée, euh, la seule personne vers qui elle peut se retourner, c'est son frère. Or, euh, pour permettre ça, il fallait que elle soit avec une femme, parce que si elle avait été avec un homme, qui serait le père biologique du bébé, il aurait une sorte de responsabilité morale ou légale envers cet enfant. Et le, le cas de figure où je pouvais permettre à Katia de n'avoir aucune responsabilité, à Justine de n'avoir aucune responsabilité envers Katia, c'était si c'était une femme. Et donc, en fait, Katia étant tombée enceinte, elle n'avait aucun lien avec le bébé. Au moment où Justine part, ben elle a, elle a elle n'a pas de responsabilité. Donc, euh, donc, il fallait que ce soit un couple de femmes. Et parce que c'était un couple de femmes, évidemment, après, bah, j'ai commencé à me renseigner pour que ce soit à peu près crédible. Mais euh, Et puis, ça m'allait très, très bien de raconter une histoire d'un couple de femmes, mais ce n'était pas... Euh c'était pas une volonté au départ, c'était pas une volonté politique, c'était juste au service de l'histoire. Je complétais ce que disait Alexis, en, il a toujours dit, et je, le, je suis assez d'accord de mon point de vue de comédienne dans ce film, qu'il parle de toute forme d'amour. Euh, on parle de ces deux femmes, donc d'un couple homosexuel, mais on parle aussi d'un homme qui est, euh, dont l'amour est là, plus là, ça faut voir le film, dont euh, une jeune fille avec, euh, son, son oncle euh, d'un amour fraternel évidemment, euh, c'est une histoire d'amour mais qui en raconte plusieurs et après tout le monde peut s'y retrouver à des endroits différents mais euh, voilà, c'était juste pour compléter cette réponse. <rire> Mon projet principal effectivement c'est la sortie du film euh, le, le, le 12 avril et puis après je vais présenter les Molières euh, fin avril normalement et, euh, et puis après on verra. Et Juliette, euh, de sortir le film d'Alexis le 12 avril, avril le 12 avril, dans tous les cinémas. Euh, et puis voilà, et puis je, là j'ai je, je, la chance de tourner un peu au mois de mars aussi, mais déjà de sortir ce film, d'essayer de faire venir le maximum de gens dans les salles, ouais. euh, découvrir cette histoire d'amour avec un grand A. C'est notre but premier. Allez voir le film Une histoire, histoire d'amour le 12 avril. avril. Merci. Au CGR. <rire> au CGR. Bien sûr. Entre autres. Mais ailleurs aussi, mais bon. <rire> au CGR.